Bonjour bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo clean with me juste pour la motivation, elle va durer 5 minutes, c'est juste si vous avez besoin de nettoyer une partie de votre maison mettez cette vidéo, il y a de la musique, et allez-y, ça va vous motiver Donc là je commence juste fait euh, avec la, la chambre, en fait c'est un rangement très rapide et euh, changement des draps, parce que mon fils a été malade, voilà et on n'a pas beaucoup dormi, du coup, la maison, c'est un peu, on a un peu laissé aller parce qu'on s'est reposé. Et maintenant, bah, faut un peu ranger tout. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas, profitez de cette vidéo pour vous motiver. Vous voyez qu'avec les enfants, il y a beaucoup de choses qui se C'est tout à fait normal. On fait beaucoup laller retour J'ai pas le système de panier et tout. Je trouve que ça prend de la place Faut pour faire quelque chose. Et voilà. Alors, la cuisine, c'est ce qui se voit le plus et à la fois, c'est ce qui se range le plus vite, je trouve. C'est si chaque chose a une place, ça va super vite la ranger. Et surtout si vous avez un lave-vaisselle, ça, il le reconnaître. Si maintenant vous voyez des choses que vous dites, tiens, c'est quoi Ça vient d'où Ça euh, pourrait m'aider à réduire mes déchets hein, Je vois le sel, le, le, le, le pignons, etc. J'ai fait une liste, enfin, j'ai plein de listes sur Amazon. Alors, vous allez me dire, ah, Amazon, c'est pas bien mais sachez qu'il y a plein de marques comme l'Amazona, comme Veja, comme Arm Dangers, comme les tendances des marques qui sont sur Amazon. Donc si vous n'avez pas accès à ces marques et vous voulez un truc plus simple et que vous utilisez de toute façon Amazon, je vous ai fait des listes. Euh, ça peut vous aider. Euh, il y a de tout. Il y a même les jouets en bois pour les enfants, etc. Je suis pas partenaire, je suis affiliée donc je vais avoir une petite commission de 3, à 4, 5% en fonction de, de, de, de, de l'objet que vous achetez en passant par mon lien. C'est en description. Voilà Sans obligation d'achat, hein, évidemment. Vous pouvez le trouver en seconde main ou autre. Allez-y, c'est mieux. Le salon, c'est euh, juste plus les, les couvertures, remettre les coussins. Et en général, c'est assez cool. Alors j'ai perdu la vidéo pour le rangement des jeux, c'est pas grave, on passe au salon Au salon, au bureau je voulais dire, je suis fatiguée moi C'est incroyable de voir en... Tout ça, je l'ai fait en 20 minutes. Comment on peut ranger une maison en 20 minutes quand chaque chose a sa place maison, Ça, c'est la chambre des enfants. Donc, on a dû changer les draps pour mon, mon fils parce qu'il avait... malade. Alors, ma fille se change 20 fois par jour. Donc, euh, je lui laisse tous ses vêtements sur sa petite maison pour qu'elle apprenne à les ranger et qu'elle comprenne que quand elle laisse traîner des trucs, il y a quelqu'un qui doit les ranger. Ça va plus que <rire> moi. Et les enfants, j'ai la chance Ce sont des grands lecteurs Ils adorent lire, leurs jeux préférés Donc ils ont pas mal de livres Et on les fait tourner euh, Voilà, c'est assez contente de ça Enfin, lire. Mon fils a 2 ans, ma fille 4 ans Donc lui, évidemment, il ne lise pas Mais ils sont très intéressés par les livres euh, Ma fille commence à connaître les sons des lettres que produisent certaines lettres enfin, la plupart des lettres mais elle n'arrive pas encore à les connecter ce qui est normal, elle a 80 ans et voilà et oui, ma fille est fan de la famille ça va être un cadeau expérience pour Noël d'aller voir le film euh, d'ailleurs, euh, là c'est la fin euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, cadeau expérience. Euh, J'ai un lien de parrainage si vous voulez offrir une Masterclass de The Artist. Euh, J'ai pris Bernard Weber par exemple. Avec mon lien, vous aurez 30 euros de réduction à valoir dans les 6 mois à venir. Donc, euh, n'hésitez pas à y passer. Le lien est tout aussi en barre d'infos. Il y a des trucs pour ceux qui veulent écrire, y a des... pour apprendre à la... jouer du théâtre, etc. Bref, j'espère que ça vous a motivé à ranger votre maison. Et je vous dis à la prochaine. Ciao